Aujourd'hui c'est la sortie de Warzone 2, mais moi j'ai beaucoup joué à Warzone Et donc on va voir un peu mes anciens clips sur Warzone ça va Ok la balle dans le dos Lui Mais une tête, une tête, s'il te plaît, s'il te plaît Dis-moi que t'as mis la tête Non mais il a loupé Une balle dans le corps, mais il a une tête Pourquoi je j'étais pas capable de mettre une tête Allez, une tête, une tête, oui, il a mis la tête Non me dis pas que j'ai fait un clip juste pour deux, deux balles Oui, oui, oui, tu le Non mais, mais c'était gratuit, c'était gratuit Et tu loupes ça, ok lui il est mort Ok lui il est break, ok lui il est mort Ok lui il est bon J'ai fait un truc bien quand même hein. Oh le jump shot Lui il est remort flash. La flash Je fonce à la XM4 <rire> Hop Et ouais je les brain Bah oui pas du côté qu'il pensait Ouais allo mon gars Eh hey, relax Jabbaoud. <rire> oh la la le quickscope Ce clip franchement je valide Au début je pensais juste une petite balle comme ça Et j'étais timide mais après je les ai enchaînés hein. Non t'as loupé le couteau Ouais avec deux <rire> je suis en train de jouer avec eux frère. Ah mais je suis mort derrière frère, c'est même pas ouf. L'autre. <rire> Par contre comment j'ai joué avec lui. Ok, la P90, j'ai tué un mec. Il <rire> y Y'a un mec qui vient de s'abonner oh, pendant le tournage de la vidéo, il y'a un mec qui vient de s'abonner. Parce que, oh, faut que je vous montre. Parce que guetter en fait, quand il y a quelqu'un qui s'abonne, ça fait ça. Bankai. Oh, il était ici là Et bah du coup là il y a quelqu'un qui vient de s'abonner, Ah oh, ça fait plaisir Bon ouais, du coup pour revenir à ce clip Ouais j'ai tué un mec à la P90 Ah il y a ses potes qui vont venir Ok des frappes, c'est pas qui me tire de Oh La tête, ah c'est tout Mais en fait ce que j'aime pas, regardez, vous avez entendu dans le clip Il y a des frappes, il y a des mecs qui tirent Il y a, mes bruits de... Il y a plein de bruits de partout Et c'est ça que j'aime pas en fait avec Warzone aussi Il y a un mec là-bas, Ramset Je montais là on le voyait même pas! C'était le skin rose! Les mecs, on le voyait même pas! Les mecs, le skin rose, on le voyait jamais, on le voyait jamais! Tous les joueurs Warzone, vous savez. Regardez. Ici, là! Vous voyez quelqu'un, vous? Vous voyez quelqu'un, vous, vous, quelqu vous voyez personne? J'ai pris un véhicule. Oh non, je crois que je sais. Me dis pas que c'est ce que je pense. Me dis pas que je me suis. Et que je me suis embrouillé avec le. Oh, je savais, je savais. Mais pourquoi aussi Mais mais mais je suis, mais moi, aussi, moi je suis très con en fait Dans le passé j'étais très con et je, je crois je crois que je l'ai pas perdu Je suis sur un train tranquille qui va vite Et je vois un véhicule Qu'est-ce que je fais je, je vais sur le véhicule Et je tape le train avec, pourquoi faire Il va se passer quoi encore Une frappe Quoi Quoi Attends, attends, attends, c'est la faute du jeu, c'est la faute du train Comment ça Parce que... Non, non, non, non Là en gros je suis en train de me loot, j'ai pris une frappe et parce que je suis resté trop longtemps au milieu, le train il m'a écrasé Guetter? je me suis fait écraser dans le train Mais c'est dégueulasse Mais c'est... Non, non, non, non, non, non Comment ils se permettent de me tuer comme ça parce que j'étais dans le train C'est leur jeu là, c'est pas moi Là, tout à l'heure on a dit ouais, je suis con, machin, machin Là, frère, c'est le train, on est d'accord Ok, j'ai vu un tableau j'ai regardé son oeil Oh, j'étais bizarre, frère Je voyais un tableau, je zoomais son oeil Et... Oh, non, la... oh, voilà, oh, je... regarde Et eh, même le mois du passé, frère, je me fais rire Ah, eh, eh. regarde ça, ça. Oh, regarde pas ça La bouche, voilà, la bouche si tu veux, mais pas en dessous. Pas en dessous. NON Ah mais y'a rien, ça va. Bon ok j'ai une il Ah, y'a un mec. Oh le shoot J'avais un shoot éclaté, frère. Toi je te finis, ok. Il ah, y a un mec. Ah <rire> J'ai volé son véhicule Ah, ok. Mais c'est un film Le mec il arrive Je vole son véhicule Je repars Mon mec, il est là Après je descends, je tue le mec, le véhicule il pète c'est un film d'action Non, Warzone, ça a des fois, c'est des films d'action hein. Alors, c'est quoi ce clip Ah Je crois j'ai mis une tête à un mec en hélico Attention Ok, ok, Et la tête de loin Je sais même pas comment le mois du passé, il a vu ce mec Mais au moins, il a mis la tête Donc, tranquille, on est en véhicule C'est moi qui conduis C'est moi qui pilote Euh, ok Non, non Wesh Wesh Depuis quand ça décolle comme ça, les véhicules Moi, je pensais que ça allait exploser direct mais oui, c'est exactement le mouvement que ça a fait en plus, tu reproduis. En plus, il y a le mec derrière qui m'a poussé en fait, c'est à cause de lui. Regarde, en fait, c'est reparti vers le haut, ça que je comprends pas. Hein Mais, mais. Mais, comment tu veux Mais, vas-y, bref, moi je parle pas. Ce jeu, il est ensourcelé, frère. Ah oui, je me rappelle Oh là là bah, C'est facile à deviner. L'hélico, il est pink J'ai un sniper. Une balle dans la tête. 344 mètres sur un mec en hélico. Il y avait beaucoup de chance, mais quand même guetté. Qu là, j'ai tiré ici, précisément. Carrément, j'ai suivi le fil. On voit la balle qui va. Elle est juste là hop et elle touche. Oh, c'était magnifique ça. Du coup, ce clip c'est quoi OK, je suis sur un camion, sniper. Le jump shot Allez, mets-le, tu sautes, tu tires. Oh, la tête elle est belle. Elle était facile mais elle était belle. C'est quoi déjà ce Euh le AAWix. Wix, attends, c'est quoi déjà le nom Le A, le Tundra, voilà, c'est ça. Le LW pas de Tundra, c'est ça, c'est ça. Ben vraiment en général sur les Call of duty je suis plutôt chaud hein, parce que je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je trouve que comme j'ai un petit niveau ça va D'ailleurs juste ici en plus je vous mets une vidéo où on a joué à MW2 on a découvert le jeu Franchement je pense que j'étais plutôt bon même en plus on rigolait tout ça Donc voilà je vous le propose à tout de suite et mon visionnage